Amara occupe le poste de traceur de contact pour son Autorité locale de la Santé. Elle s'entretient avec des personnes atteintes de la COVID-19 et les personnes avec qui elles ont été en contact. Amara recueillera des informations plus précises si elle établit de bonnes relations avec les personnes avec qui elle parle. Elle aura plus de succès en les encourageant à suivre les instructions de l'Autorité locale de Santé. Karim est entré en contact avec quelqu'un atteint de la COVID-19 et il se peut donc qu'il ait lui-même la maladie. Amara lui téléphone. Elle se présente et explique la raison de son appel. Elle dit à Karim que leur conversation est confidentielle et tous ses renseignements personnels resteront privés. Amara sait que la réussite du traçage des contacts dépend non seulement de ce qu'elle dit à Karim, mais aussi de comment elle le dit. Amara choisit attentivement ses mots lorsqu'elle parle à Karim. Elle pose différents types de questions pour obtenir des informations précises. Amara écoute Karim avec attention. Elle utilise ses propres mots pour répéter et confirmer ce qu'il a dit. Ceci rassure Karim qu'Amara l'écoute et cela aide également Amara à vérifier qu'elle comprend ce que Karim est en train de dire. Amara ne précipite pas la conversation. Elle accorde des pauses pour laisser à Karim le temps de réfléchir et de finir ce qu'il dit. Elle fait savoir à Karim qu'elle continue à l'écouter en prononçant des petites phrases telles que « je comprends » ou « mm -hmm. Durant toute l'entrevue, Amara non seulement écoute ce que dit Karim, mais elle essaie aussi de comprendre ce qu'il ressent. Ayant appris qu'il a probablement été exposé à la COVID-19, Karim s'inquiète pour sa santé. Amara répond à toutes ces questions et montre à Karim qu'elle se préoccupe de son bien-être en se montrant soucieuse et en le rassurant. Amara prend des nouvelles de Karim chaque jour pendant la période de 14 jours de quarantaine. En établissant la confiance et la compréhension, elle crée une relation professionnelle et positive avec lui. Cela lui permet de fournir les meilleurs soins et la protection à la fois pour Karim et sa communauté. Restez en sécurité. Protégez votre communauté. Faites la différence.